On se retrouve pour un nouvel épisode de Civilization 4 avec Erreur Et je regarde un peu la map et je vois trop de bleu Ah bon Non il n'y a jamais trop de bleu C'est quand bleu même vachement stylé On a rangs sur la map On voit à peine que c'est... Quand je regarde la culture On voit à peine que c'est mes villes en haut Parce qu'il y a de la culture française qui clignote partout On voit que c'est ma mère au nord c'est tout Oh non, j'ai encore des missiles. En fait, j'ai trop de missiles. Et du coup, à chaque fois, j'ai des missiles... début ça serait bien tout seul mon endroit. Et du coup, quoi, je fais... Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai tellement de bonnes villes. J'ai une ville qui a 21 personnes dans la ville. Et du coup, c'est bien fait. Mes ouvriers, juste option. Ils les anciens aménagements. On est d'accord. En vrai, c'est drôle de balancer le missile à c'est chiant parce qu'il faut attendre énormément longtemps avec l'animation. <rire> tu sais que tu peux virer l'animation. Avec Kiev, oh, Kiev ils se relèvent ils se révoltent. Bah, c'est normal. Pour devenir français, j'imagine. C'est trop proche, Ils veulent devenir français comme trop de monde d'ailleurs. Enfin, la plupart des gens ils veulent pas devenir français, c'est juste qu'on leur dit regardez euh, voici dans... vous entrez dans un magasin de BD, comment toutes as les BD sont en français. Euh Option, euh, Animation gelée. Animation ah c'est de... pour les unités ou les... Euh, je... je suis pas sûr. Pas de film. Pour les merveilles, religion et victoires. Les non. films je les ai déjà pas. Je les veux pas. C'est juste que quand je, lance... quand je lance une bombe, ça fait... Et du coup il y a toute une animation. Très loin pour pouvoir lancer une autre. Ah ça, ça m'intéresse ouais. Bon, c'est un peu tard pour cette partie mais... Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, J'ai tellement d'avions, ça écrase les villes mais ça fait quand même pas de les tuer N'hésite pas à terminer ton tour J'ai encore énormément de bombes Merde je vais y dormir, bon c'est pas grave Je vais supporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Oh la ville de Bayonne. Tu vas faire du jambon De Bayonne <rire> C'est en Russie. Je suis d'accord. Je sais, mais c'est une ancienne ville espagnole. Je sais que c'est une ville espagnole normalement. Qui avait été prise par les Chinois et qui désormais est française. Ce sont les plus forts qui tiennent les villes. Hein. <rire> ce sont les plus forts qui tiennent les villes. J'ai l'impression que les missiles d'attaque occidentale, c'est pas non plus totalement cheaté, c'est pas non plus extrêmement fort. C'est juste qu'en deux coups, tu tues euh, l'armée de l'adversaire. Par exemple, tous tes bombardiers furtifs à Begadish. tes 8 bombardiers furtifs, si jamais je voulais lancer 2 missiles là-bas, il bah, n'y en aurait plus. Pourquoi Ou alors la mitrailleuse de Besançon. Pourquoi Pourquoi Non, non, juste euh, comme ça. Non, c'est juste pour mais te mais dire mais que j'ai un, un niveau d'espionnage suffisamment élevé. Oui, je sais. Mais comment tu peux balancer comme ça et faire. Euh... Bah, quand tu lances euh, un missile continental, les unités, elles perdent plus de la moitié de leur vie. Si tu en lances un deuxième, c'est tout détruit. Et puis voilà. Après ah, Ah, bon, bah, je me suis fait avoir, j'aime bien ça toujours. Mais tu peux en, en lancer qu'un et envoyer des tanks après si tu veux. Tu peux non, aussi lancer non. deux sur la même ville et. C'était euh... juste pas au courant que c'était utile. D'accord, bah maintenant tu sais. Ah, c'est un peu long ça. Hum, c'est mieux. J'avais aucun intérêt particulier. Ok, alors on va prendre cette ville, donc on va balancer deux missiles intercontinentales dessus. Il me faut la médecine d'abord. Si j'ai encore l'animation, je sais pas comment Oups, Ouais, j'ai pas vu l'animation. infos détaillées sur la ville de combat. C'est peut-être pas censé en avoir tant que ça en fait. Il y, a, il y a forcément un... Euh, je pense... Est-ce que t'as mis mouvement rapide, combat rapide, combat rapide en attaque et en défense dans le jeu C'est bon, j'ai je... reçu. Ok. J'ai vu l'animation, mais ça fait toujours le même. Ça m'empêche quand même de bouger, bon. Ouais, ça dure un moment. Ouais, je sais pas trop comment... T'es peut-être pas censé en mettre autant, en fait. Même s'il y a un stade de la partie où tu peux te le permettre. Un croiseur lance-missile français dans les eaux territoriales vikings. Est-ce que c'est une déclaration de guerre à votre avis On va dire que non, ils ont signé un pacte de, non agré... enfin, de... de défense. Peut-être c'était pour remplacer celui de mon ancien bon allié Justinien premier, qui était certes beaucoup moins fort. Ouais, Assez on est au tout le monde dedans. Ah, il y a masse de gens ici. Du coup on va tirer des missiles ah, Le pauvre qu'est-ce qu'il peut faire Il fait des unités et... Instant, puis il fait des unités, et... Et... Et... et puis il refait des unités, et, et puis il en fait encore, et, et puis, hein. En fait, j'ai pas besoin d'unités, moi. Qu Qu'est-ce mets... Pourquoi je prends des unités Les unités ne me servent à rien, je one-shot. Enfin, je les des. J'ai tellement de bombes que je lance des bombes, mais pourquoi je ne pas juste avec un petit ouvrier Avec un ouvrier Peut-être pas quand même. <rire> je pense pas que tu puisses capturer une ville avec un ouvrier. C'est une bonne provocation, enfin c'est un peu trop. Un peu trop violent quand même. Tu peux envoyer un guerrier si t'en as encore, mais je crois pas. C'est vrai ouais. qu'une fois que t'as lancé deux bombes, mais il faut que tu fasses beaucoup de bombes alors dans ce cas-là. Soit tu fais beaucoup d'unités un... et quelques bombes. Soit tu fais beaucoup de bombes et, et quelques unités. Les deux marchent. Ou les deux Beaucoup d'unités. <rire> je suis parti du principe que tu n'étais pas riche ici mais que tu ne pouvais pas te permettre d'en faire autant que tu voulais. J'ai 9 minutes. Je vais faire des blindés. Mmh, je sais pas si c'est nécessaire. Hein. T'en as déjà plein non moderne, moderne. Oui mais c'est pas tout. J'aurais tout de suite. Ah monstrueux oh, mon avis, Ah finir je par vais par le jouer. prendre Et je pense. Naissance de. Un espion illustre. T'as tellement d'espions que t'as des espions illustres. Moi je y dis y'a un truc chelou quand même. Je n'ai pas créé d'espion, mais oui. Quand même bien as, mais t'as tellement de citoyens espions dans tes villes que t'as eu un espion illustre. Je sais pas, là c'est toujours pas l'espion illustre, je sais pas, pas ce qu'il fait. Ah bah quand il rejoint la ville, il rapporte plein d'espionnage en plus, au cas où t'en es pas assez. Ah, c'est pratique ça. <rire> <rire> Combien de points d'espionnage j'ai ah j'ai quasiment 5000 points d'espionnage. Alors que j'en gagne 50 par tour. En fait il faut juste que j'ai des unités qui vont assez vite. Là j'ai des tonnes... De... Merde j'ai fait passer le tour. Bon pardon. J'ai pas bon, de défense. J'ai pas un peu Totalement bugué. Quand enfin, j'ai plus que des unités à faire, il et... propose que du rouge. Enfin il est totalement bugué. Est-ce que je peux bombarder mais ça sert à rien il n'y a plus d'unités chez le... Alors je vais essayer de bombarder, ça sert comme ça, mais ça ne sert. Si la zone, est encore radioactive, ça fait bien ou pas Un peu, oui. Peut-être des unités qui vont assez vite. Je ne pas vous. Bon, je crée des avions à Paris, ils sont direct level 2. Enfin deux levels que je peux rajouter. Alors qu'aux deux endroits c'est même pas ça, enfin, c'est tout pour liste. Alors, est on construire machin machin, plus 100%. Espionnage. de euh, <rire> la vie. Je dirais pas ce que j'ai fait. Ce sera un jour peut-être. Moi je pense que t'as construit euh, Schoolyard Ou pu... alors t'as rejoint la ville ou alors t'as... T'as pas fondé de société commerciale parce que je crois qu'il y en a pas y en ait avec les espions Et personne n'en a fondé donc ça déjà c'est clair En fait je peux voir la liste des bâtiments à Paris euh, avec les Merveilles Vu que c'est une des cinq plus grandes villes Ah non je vois pas, je vois que les Merveilles justement Oui, tu croyais avoir trop... Bah, j'espérais, oui. Non, en 1965. Hmm. Rib, c'est vraiment la pire ville que j'ai volée. Hein. Il est inutile. De quoi Rib, elle est nulle. Rib oui. Oh elle est géniale plutôt tu veux dire Rib Ah bah oui mais non mais c'est parce que t'as pas... Non non en fait T'avais pas de raison de la voler C'est ma capitale Elle avait des cochons Elle te rapporte un sac d'or je pense Et un marteau avec le machin à côté mmh, Du coup c'est au sol Tant d'avion ici Que je dois attendre, avant de tire, tirer, tu vas tirer avec, ça sert à rien de tirer avec, ils ne peuvent pas tirer. Enfin, si ils tirent, ça sert à rien. Il n'y a aucune unité chez les ennemis, donc Il ouais. faut juste des unités rapides. Ouais, j'ai des dizaines et des dizaines... Bah de... les blindés modernes, ils sont rapides, non J'en ai pas beaucoup. Ils sont très très lentement en soi -même. Pourquoi Pourquoi t'as pas des blindés modernes J'en ai, mais ils vont quand même lentement. D'accord. Ouais, ils vont lentement, mais ils vont vite. Quand même Si tu veux, mais de déplacement j'appelle pas ça, allez vite Bon, on va prendre lui Monnaie, d'accord C'est la même que tout à l'heure, hein. j'ai juste pas envie de mettre autre chose D'accord, tu sais que tu peux ne rien mettre en allant tout en bas Ah, ok Fini, Il y a des gars près de cette ville là. Ils sont partis entre temps. Je peux les comprendre. Bon, tu t'en sors, hein juste que j'adore super lentement parce que mes trous vont lentement beau dire euh, ouais euh, ça va rapide, mais bah, c'est pas si rapide ah, tu sais que tu peux les faire avancer par groupe on est d'accord oui petite vérification comme ça <rire> est que tu beaucoup de pourquoi 8, c'est bête 2 plus 4 égale pas 8. Ah bon Je <rire> savais pas. Oh, oh, oh, bon, je comprends un peu le, le gouvernement... Du Brésil qui ne souhaite pas préserver la forêt amazonienne et qui préfère mettre des, des installations à la place. Pourquoi Parce que avoir de la forêt amazonienne, ça rapporte pas grand chose, avoir de la jungle partout. Mais avoir euh, des... des exploitations d'eau, l'équivalent de barrages, les... c'est les boulins à vendre dans le jeu, ça rapporte de la nourriture, des marteaux, des pièces, sinon on peut faire des fermes. Enfin, c'est beaucoup mieux quoi. Ouais. J'ai beaucoup d'avions, mais ils ne me servent à rien. Cet il est bien nul, je sais pas. Pourquoi. Là, au prochain tour, je prends au moins une ville parce que je veux lancer des bombes et passer avec un petit, petit tank. Mmh, parfait. Un joueur il, il me fait S'il te plaît, tu veux bien prendre la ville de Kiev ah parce que oui parce que ça s'est trop rebellé là-bas donc il a dit non Ça vaut pas la peine que je la garde Alors Altazan j'aimerais changer J'ai trop de trucs à faire à chaque tour et ça commence à me saouler Alors que j'ai des tonnes de trucs de. Je faire des trucs beaucoup plus simple Euh ah, croix, je peux pas C'est long c'est long Les explosions des nucléaires là, mais qu'est-ce je... que c'est trop long, je te promets Là, j'en ai pour 5 tours. Là, j'en ai pour 4 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un deuxième. Ça s'en est au troisième. Quelle est la deuxième explosion nucléaire Hop, ici. Quatrième. Comme ça y plus rien ici. Les cinquième. explosions nucléaires, ça fait des dégâts dans un grand truc cube de neuf. Oui. Ouais, par contre, en fait, c'est que ça, prend... bon, ça a buté les unités. C'est une des les plus productrices. Ah c'est triste, je peux pas faire mieux. Ah mais si je peux piquer les cases d'à côté. Non oh, le reste est hors du terrain. Je pense que ça faire. devrait tuer la population les bombes nucléaires. Bon, ce serait vraiment chiant. Mais ça tue la moitié de la population. De la population Ah ouais, ben t'as jamais vu. Quand tu tires sur une ville, la plupart de la pop, enfin pas la plupart, au moins la moitié de la population disparaît. Sachant que les unités de population euh, Monter de l'unité de population 10 à l'unité de population 11, c'est beaucoup plus que monter de la 1 à la 2. Ok. J'avais pas cette impression, j'ai vu T'en as tiré beaucoup et... Moi je m'en suis rendu compte, mais pas toi. <rire> Moi j'en ai tiré quelques unes Mais là ça a pas du cœur seul euh, des populations. C'était à 5 et c'est passé à 4. Là c'est à 12 vrai que, donc, et ça coule à... Une non je peux pas une de prendre... telle science. 12 et ça tombe à 9, ça c'est puissant. En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est extrêmement long. L'animation, <rire> t'en fais une, t'en fais deux, c'est fun. D'un palais, belle... après, trop chiant. <rire> et après, tu trouves ça juste trop non <rire> Tu peux même pas zoomer, tu peux rien faire. J'en ai pas. Incroyable. Je suis pas sûr que ça a l'avantage Allez ouais, c'est comme ça Alors ce que je peux faire c'est dire Cette case là est à toi Et je prends un ouvrier, Et je vais couper cette case là Ah mais ça rapporte rien je crois la jungle de toute façon Tant pis Quand tu veux euh... Je suis toujours en train de faire mes troupes J'ai rien fait d'autres T'as besoin pas de faire, faire d'autres trucs. Ils hein ont nucléaires en leur disant passe au prochain tour. Peut-être aller me chercher un café. Non, bon, je vais vous raconter des trucs intéressants. Bon, cette zone-là, elle est pas intéressante à coloniser. Cette zone-là. Oups, qu'est-ce que je fais J'ai dû basculer sur ce truc-là. Je peux pas prendre de ville avec les hélicoptères. Voilà. Triste, ça va assez vite. Ah ouais, les hélicoptères ils sont trop rapides, c'est pour ça. Le Japon, je sais pas du tout si c'est bien avantage. Bien. Je vais prendre Shanghai, je sais pas si c'est bien là comme bon, ville. C'est une ville qui fait masse marteau, ça euh... Cette pièce-là, j'en ai pour 11 tours. La 9. Ici. Ah, attends, en fait, je vais gérer comme je veux. Bah, je sais pas ce que c'est. que là que trois malades à part il y a juste une bombe nucléaire dessus mais c'est pas grave il n'y a que trois malades ah c'est kiff kiff, dommage trop tard tout à fait normal ah Shanghai est tombé ouais c'est bon j'attaque ça, ouais, ça va ouais les zigotes moi ça très très vite mais c'est tu compliqué. dis quoi les les zigotes attend les hélicoptères de combat. <rire> en fait, j'avais toute la population de cette ville à bombe la... Et après, ça passe. Ah bah tu m'étonnes, ça passe. Non mais c c fait volontaire. C'était prévu pour être comme ça de toute façon. J'avais prévu que j'allais de toute façon exploser cette ville. La prochaine, c'est qui On va aller à Yangon Oh, il a pas d'unité. En fait, il faudrait que la pendant que la bombe tombe, tu puisses faire autre chose. Ah, je suis en train de te rattraper en puissance. Ah bon Ouais. Non. Si si On si, si j'ai vu le truc très longtemps. C'est stylé ça. Une quantité d'avions qui ça sert à rien que je tire avec Parce qu'il n'y a pas de... C'est... Là j'attends, j'attends Je passe tout de même nucléaire en c'est Tu sais que tu peux forcer rien. à la fin du tour ça, Mais t'as plus rien d'intéressant à faire oui, mais Je suis pas sûr que j'ai plus rien à faire Parce que ça me déplace vers mes troupes Sinon tu peux pas faire pas rentrer et comme ça ça fait passer à la troupe suivante tout de suite Oui mais vu que je suis en rouge, à h24 Quand je fais rentrer ça stoppe Alors que des fois euh... j'ai pas mal d'unités à déplacer Non mais je veux dire ah, ah d'accord j'ai compris Oui, je vais tirer des bombes aujourd'hui, allez C'est chez Ashoka Qu'est-ce que je vais faire On va faire ça pour l'instant Ah bah c'est pas chez Ashoka Je pourrais pas faire euh, un de... ou alors un euh, aluminium et ça. Je pense que tous les, les chinois, euh... tout leur territoire est totalement commerciales n'ont aucun effet, c'est ça. Il est totalement toxique le ...le... territoire le... chinois. Le... Le... Le... Ah, totalement, totalement. Ah, pas tout à fait en bas. Bon, <rire> c'est pas ça qui va changer grand chose, mais voilà, ça rapportera rien du tout. Parce Qu'il a assez pauvre comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Qu Est-ce qu'elles sont mes bombes nucléaires Quand je les cherche, je les trouve pas. Par contre, quand je les trouve, pas, je les trouve pas. quand tu les, les cherches pas, tu, pas, tu les, cherches les trouves. Pas, tu les trou il n'est pas censé avoir un avantage énorme, ce machin. Je pense qu'il m'en falloir deux parce qu'il y avait des trous. Si, bon, mystère. Je crois que j'étais à 18 de toute façon, donc. Euh... Tour fan. Pouf. Tu les vois les missiles qui explosent ah, ou ça. pas Je vois les zones où tu les tires, mais je vois pas les missiles exploser. Mais je vois après, je vois la zone euh, détruite. Je vois pas qui c'est. À moins que tu tires un missile sur une de tes villes. Euh, bah, je vois pas qui c'est. Si, Horror 7 lance un missile intercontinental qui explose. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Ah, si, si, je peux t'assurer que je vois ce qu'il est. -ce qu Enfin, je vois où il est et, et à quoi il ressemble. Et du coup, euh, je crois que c'est possible que les autres euh, gens te détestent parce que vous faites usage de la bombe atomique. Moi mais non. Moi, je suis génial. J'utilise la bombe atomique, mais c'est pour des bonnes bon, choses. Bon, je vais échanger ça et, et ça. Voilà. <rire> et j'ai peut-être échanger euh, ça aussi. Ah, je peux pas encore. Bon, tant pis. Tchut, tchut euh... lui. Papa là, Je vois pas la ville, ville de Kiev. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un trou dans tout le territoire, à un endroit. Ouais, parce qu'elle me l'a donné, mais... Ouais, ah, mais mon espionnage est pas assez fort pour voir toutes tes villes. Oh. Nul. Moi je vois toutes les villes de, du Japon. Je vais bientôt à avoir fait toutes les technologies. Il ne me reste plus que 3. Ah, moi je suis à Tech Future 6. 6. <rire> tu sais que c'est trop, 6 hein. Il faut t'arrêter avant voir. normalement. Ah, est-ce que j'ai pas des ouvriers par là toi, je sais pas ce que tu fais, mais je m'en fous un peu. Et tu vas plutôt aller travailler là-bas. Et quoi là Voilà, je vais regarder un peu comme ça. C'est pas mal les armes nucléaires. Hein, On va faire des ateliers pas... en fait pour le booster. En place des fermes et du tout. Là, ça va se faire. Crème tellement puissante cette ville aussi. Là, c'est fini. Ils ont des villes 22 hein, les chinois. C'est incroyable. Ouais. Moi aussi, j'ai des villes 22. Enfin, pas beaucoup, j'ai si. une ville 22. Mais, mais moi aussi, mais... Ma capitale est, est à 19, 18... Enfin, c'est les Chinois, ils sont pas censés... Être... Ah, ils ont 9, des tanks les Chinois Non, mais ils ont une ville côtière qui est... Ouais, 22. La ville côtière, elle a tellement de nourriture avec les coquillages et le poisson, plus le... Les... Elle a tellement de ressources de luxe à proximité, qu'elle peut monter à 22 facilement. Bon, maintenant, elle est à 11, parce que t'as tiré un missile nucléaire. Oups <rire> pris la ville mongole, enfin chinoise qui était au Mongol avant ta fan et me te Wang yon. Alors là, il y a deux tanks. Je me dis, j'ai peut-être faire ça pas tant pollué que ça. Ça va, euh, falloir penser des démon nucléaires là-dessus. À mon prochain tour, je suis prêt. Lui on fera des trades hein, parce que trade. Tu veux charger quoi Je sais pas. You have discovered advanced flight. Je En fait, c'est tellement long. J'ai des tonnes de blindés. Ah, je voulais te vendre une de mes villes qui est assez française, mais, mais je sais pas si très intéressant. Sauf contre euh, une technologie. Une tech, bon, on verra bien. Déjà, je vais lancer mes missiles. Moi, ce que maintenant que je les fais super vite, les tech toi, bah oui, <rire> c'est qui Ils sont contents là? Ah, si, c'est moi à Athènes, à Athènes et à je ne sais quelle ville qui est à 19. Comment on fait pour. Euh comment je peux dire pour je faut que tu le dises jusqu'au bout les... c'est tout ouais je sais j'ai mais... <rire> plus ce que je peux les dire la france par contre ça fait vraiment et c'est vraiment énorme la france ah, c'est <rire> un peu france, trop grand le monde. la france c'est l'union européenne plus le maroc plus euh, l'Égypte, euh, le Soudan, l'Ethiopie et la Somalie, euh, bah, tout l'Arabie saoudite, Saoudi, Iran, Irak, Turquie, Syrie, Jordanie, Israël, là où on a le Kazakhstan, vous voyez comme je suis un pro en géographie, et puis l'Ouzbékistan et le Turkménistan, l'Afghanistan et le... Pakistan. le Pakistan il y a peut-être un bout à l'Inde on va dire que c'est Agra euh, et après là-haut bah, c'est Russie Russie, avec les plateaux de ça c'est les monts de l'Oural les montagnes qui sont là et ici on a un plateau de Sibérie centrale voilà voilà et là il y a les monts de Sibérie orientale et là il y a les Alpes et là il y a les Pyrénées que vous connaissez probablement plus et des montagnes qu'on connaît moins, c'est les Carpathes qui sont des montagnes en Hongrie. La Hongrie est dans ce territoire là, la Hongrie de Victor Orban qui n'est actuellement pas à Victor Orban, enfin si, qui est actuellement à Victor Orban dans le, la vraie vie. Mais pas dans ce jeu là puisque elle est à 7 qui ressemble fortement à Louis XIV pour une raison junior. Voilà, bon, là c'est l'Inde, vous connaissez les territoires encore indépendants. Euh, c'est le Japon, les Taïwan pour l'instant, la... enfin, tous les territoires chinois d'ailleurs, plus les Philippines, l'Indonésie. Ouais, l'Indonésie c'est euh, Khmer et japonais, l'Australie tout entière. Non, l'Australie n'est pas très indépendante puisque les Indiens sont dominés par leurs voisins. C'est peut-être pour ça qu'ils sont... Je me disais, avec un petit peu de ville, comment ils arrivent à être aussi forts, les Indiens. Je pense que c'est lié à ça. Bon, il y a un moment où ils étaient deuxième. Euh, où il y a les Chinois devant et leur vassaux, Ils doivent avoir plein de tech mais à part fini, ça... J'ai fini, j'ai fini Wouhou euh, Moi aussi, bon, j'ai fini. Ouais. Non, mais du cool, tu, tu, tu peux te Je crois que l'ordinateur réfléchit un peu, puis il va me dire. Votre tour est fini. Ah non, il faisait bouger toutes mes unités. Euh, en mode... de ah de non, non, c'est pas de ça que je dis. enfin, infanterie, ça, de... bah, mais les cotades de combat, c'est tellement de la merde. Et par rapport au blade des modernes, les équipes, ils ont pu la chier. Je me demande pourquoi j'avais encore ça. Si ah, c'était des unités qui avaient gagné. plus, ça m'a marqué. Bon, ça m'énerve. Puis en soit, ça va vite. Pangang est tombé. Oh non Sur Yaman Survie, survie, survie, survie Ça fait zéro dégâts en fait ça. De quoi Les hélicos. Ouais ouais c'est un peu nul C'est juste qu'il permet d'aller super vite et de voir le terrain Oh, Saladin. Bon je gratte de l'argent mais c'est un peu inutile Ashoka, non Ashoka je t'aime plus depuis que t'es devenu vassal volontaire de horreur, je t'aime plus. Les ailes font le bon choix Lily, c'est normal. Tu sais qu'après il te faudra des bateaux pour aller au Japon. Des bateaux Des bateaux. Oui. Non, d'accord. Bah si, j'ai dit oui. Ouais, euh, ouais. Non, mais je te préviens, si jamais tu veux commencer à faire des bateaux maintenant, ça peut être euh, futé. T'inquiète pas, je peux pas bête. Hein. J'ai tout prévu dans ma tête. Ah, t'as déjà fait des bateaux, c'est bien, tout seul! Comme un grand! Bah, ouais, je peux mettre. Il y a des mécontents là-bas, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour les rendre contents? On va faire un petit théâtre en un tour pour un mécontent de moins, du coup. Il travaillera, il travaillera, il travaillera en tant que. probablement en tant que pêcheur. J'ai oh. mon tour <rire> Est-ce qu'il veut le fascisme Non Victoire de résolution Je me suis abstenu pour voir si ça changeait la résolution En fait non C'est ça C'est ça C'est ça Quand je vais là-bas. quand tu vas où Au Japon. Ah, ah oui, ils m'ont Pourquoi t'as pas les... adopté la liberté de culte T'es si méchant. Tout le monde l'a adopté quasiment parmi les peuples civilisés les Chinois, les Indiens, moi et, et mes vassaux. Quand je leur ai forcé, toi j'ai dit liberté de culte. Comment Il on... faut quoi Il faut le libéralisme Ouais, c'est ça. Hop Liberté de culte Oh euh, lol Tiens Voilà Moctezuma Liberté de culte Non j'apprends à mes vassaux à ne plus être euh, Raciste de religion Je sais plus comment on dit Être Reli Être euh, phobe des autres religions Fob des autres religions okay. Bah euh, oui je ne juge pas. Ouais. Je te me répéter juste pour être sûr que c'était bien ça. Ouais, ouais, ouais, Mais je sais pas comment on dit. Je vais chercher. Allô Religiophobe peut-être, je ne sais pas. Religiophobe. je ne sais pas s'il y a un terme pour toutes les autres religions. Ça m'arrangerait. Hein. Et ce sera la dernière question de la vidéo. Euh, euh, Qu'est-ce que je cherche sur un terme raciste de religion je Peux chercher ça si dit le racisme, domaine religion. Alors, ils disent l'antisémitisme, mais je crois que c'est surtout pour les religions sémites. C'est utilisé pour les juifs, mais c'est les religions ouais, euh, monothéistes. Et là, il y en a voilà, plus. Donc, haine euh, de l'autre. Mmh. Blablabla. Bla bla. Le relis. Ah, il y a la xénophobie. Phobie. Mais c'est pas juste parce que ce sont des étrangers. En, en soi, ça les gêne pas que ce soit des étrangers. Ah, t'as passé le tour, pardon, j'ai même pas regardé. Bah, de toute façon, le temps que je fasse mon tour, t'auras le temps. Ouais, c'est vrai. Oh, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se trouve bientôt dans le prochain épisode.